La rhabdomyolyse, si tu as envie de savoir comment est-ce qu'on attrape la rhabdomyolyse, comment l'éviter, comment la guérir, n'hésite pas à rester avec moi pour cette vidéo, je vais tout expliquer. Hello, j'espère que vous allez bien, moi c'est Dunia, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà. Sur cette chaîne on parle de prépa physique crossfit, on parle de tutoriels, on parle d'actualité, on parle d'informations importantes sur le crossfit et liées au crossfit. Donc si ça t'intéresse tu es au bon endroit. Mon but c'est de t'apprendre tout ça et de te permettre de donner accès le plus rapidement à de la pédagogie, de l'enseignement, des conseils, voilà. Tout ce que tu n'auras peut-être pas ailleurs, ben moi je vais te le donner ici. Donc j'ai trois conseils avant de commencer cette vidéo. Le premier c'est de t'abonner à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, clique sur la cloche pour recevoir les notifications. Lorsque je sors une vidéo, le deuxième c'est de faire ma formation que j'ai créée donc spécialement pour toi qui va t'aider à créer des séances de crossfit tout seul à la maison, à créer tout un programme hyper simplifié pour que tu comprennes exactement le processus de la programmation. Donc il y a le lien en bas et je suis sûre qu'il va atterrir aussi en haut. et Ensuite, commente cette vidéo si tu as quelque chose à en dire, si tu as euh, euh, des questions par exemple, euh, n'hésite pas, je suis là, je réponds à toutes les questions que tu vas te poser. Donc si tout est cool euh, On va pouvoir y aller, je vais t'expliquer Tout sur la rhabdomyolise En tout cas moi je suis, ouais t'as vu maman <rire> En tout cas moi je suis pas médecin Mais j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches Et en plus de ça j'ai eu une rave de l'année dernière donc pour tous ceux qui me suivent depuis pas longtemps euh, vous le savez pas et je vais vous raconter ça un peu plus tard dans la vidéo mais euh, tous ceux qui le qui le savent bah je vais réexpliquer mais peut-être un peu différemment parce que quand j'avais fait la vidéo je venais de sortir de l'hôpital donc euh, c'était différent mais là euh, là ouais c'est euh, ça fait un an maintenant et euh, du coup j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, à m'informer sur beaucoup de choses et donc euh, c'est un peu plus clair dans ma tête donc je vais vous expliquer euh, ce qu'est que la rhabdomyolyse pour que vous évitiez déjà d'en avoir une alors pour commencer la rhabdomyolyse c'est un syndrome clinique qui crée des dégradations euh, au niveau des tissus musculaires donc ça c'est la première chose, à savoir qu'un tissu musculaire c'est composé en grande partie de protéines et que dedans il y a des protéines qui sont Toxique qu'on appellera la myoglobine. Euh, on va pas faire un cours d'anatomie, mais il faut quand même le comprendre ça. Ce tissu musculaire, il y a ce qui s'appelle de la créatine kinase, euh, qui, et je crois qu'il l'appelle le CK ou CPK, ça dépend des fois. Un taux normal de CK, euh, c'est 100 unités par litre de sang. Donc, c'est pas énorme, c'est pas un taux, mais bon, il faut le bon savoir. <rire> Donc, comment la rafdomyolyse, elle peut arriver Elle peut arriver de différentes façons. Alors, on va parler d'un choc euh, intense d'un choc anatoise, donc d'un accident, euh, par exemple un accident de voiture. Euh, euh, là, on parle pas de sport, mais vraiment, c'est un choc qui va créer des lésions au niveau de ces de cellules musculaires, en fait. Et donc, la myoglobine qui est située dans la cellule musculaire, elle va se déverser dans le sang, et c'est ce qui va rendre toxique l'intégralité euh, de, de notre sang. Mais bon, ça, on en parle plus tard. Pour le coup, ça intervient euh, en, en, en cas de... de de choc intense, euh, de vieillesse. Ça peut être dû à des médicaments, euh, ça peut être dû au dopage aussi, ça peut être dû euh, euh, héréditaire. héréditaire aussi. Donc vous voyez, ça peut arriver de différents... de différents côtés cette histoire. Euh, et du coup, comme je disais tout à l'heure, donc ça crée euh, des toxiques, ça déverse des toxines dans le sang, et ce sang-là, après, il est redirigé euh, essentiellement vers, le, vers les reins, et donc ça peut créer euh, des, insuffisances, des insuffisances rénales, de l'arythmie, donc euh, des problèmes cardiaques, et la mort. Donc ça, c'est le pire de ce qui peut arriver, mais en fait, c'est pas tant le pire de ce qui peut arriver, c'est genre presque la voie normale d'une rhabdomyolyse, euh, suivant le degré de la rhabdomyolyse. Euh, moi, j'ai été atteinte d'une rhabdomyolyse sévère, euh, et euh, du coup, euh, ça fait flipper de se dire qu que j'aurais pu en mourir. J'aurais pu en mourir si j'avais pas su la détecter. En termes de symptômes, on va parler de douleur intense, Alors, ce qui n'a pas été mon cas, mais enfin sur le coup, Douleur intense, euh, les urines, donc les urines qui se transforment en urine très noire, genre comme du vin un rouge un peu. Euh, ça, des vomissements et des gonflements mais alors pour l'avoir vécu les gonflements c'est un petit peu après c'est pas sur le coup même les gonflements bah là je suis rentrée, je suis dans mon lit mais enfin c'est une catastrophe, c'est une catastrophe je peux à peine, je peux rien faire en fait je peux à peine marcher Pfff. franchement euh... Pfff, ouais compliqué. compliqué je sais pas combien va de bas... de de durer la convalescence J'espère quelques jours, mais je pense que demain, euh, je vais bien ramasser. Je... <rire> on regardera demain, mais à mon avis, demain, ça va être compliqué. Donc, tout ça, euh, tout ça, ça doit intervenir, en tout cas, nous, dans la pratique du crossfit, parce que c'est pas un accident de voiture là qu'on va parler, on va parler du crossfit. Ça va intervenir sous différentes euh, façons, euh, un effort trop intense, euh, avec beaucoup trop de répétitions. Ce qui a été mon cas. Donc, si vous faites un effort, si vous êtes débutant et vous faites un effort euh, qui est trop difficile pour vous et que vous faites beaucoup, beaucoup trop de répétitions, par exemple des pompes, euh, vous êtes débutant, vous avez rarement fait des pompes, on vous apprend les pompes et on vous dit qu'il faut en faire 300 pour les Murphs, par exemple. 300 pompes, euh, sans repos, avec très peu de repos. La rhabdomélyse, elle peut arriver à la fin de ça. Pourquoi Parce que c'est vraiment... Euh, quand vos, quand vos fibres musculaires, elles n'ont pas tenu le coup, en fait. Donc, ça, vous pouvez être extrêmement sportif, ce qui a été mon cas. Vous pouvez être extrêmement sportif et avoir une rhabdomélyse sans problème. Donc, du coup, il faut faire attention à ça et il faut éviter. Euh, mais on, on y vient à la fin. Mais ça va arriver, en tout cas, si vous faites un effort beaucoup, beaucoup trop intense, avec trop de répétitions ou trop de volume. Alors, il faut savoir que le diagnostic de la rhabdomélyse, il est difficile. Pourquoi Parce que... Euh, à part les urines, euh, c'est difficile de le voir parce que les gens pensent que c'est des courbatures, donc ils s'endorment sur ça et le lendemain c'est pire encore. Donc c'est difficile de voir une rhabdomyolyse sauf. Ah, euh, sauf grâce aux urines. Les urines, c'est un test, euh, okay. tu vois, okay. 100% c'est ça quoi. Si les urines sont colorées, euh, rap de disent quasiment à 100%, ou alors problème de rein. Euh, voilà. Mais euh, du coup, c'est vraiment l'une des seules manières à part euh, tester le taux de CK dans, dans le sang ou CPK dans le sang, mais du coup, il euh, n'y a pas vraiment de manière, selon les médecins, de le détecter euh, comme ça. Ce qui est grave et à la fois super bien, c'est que. Tous les coachs, tous vos coachs de crossfit savent ce que c'est qu'une rhabdomyolise. Pourquoi Parce qu'il est dans le level 1. Le level 1, c'est ce qu'on doit apprendre, ce qu'on doit passer pour pouvoir être coach de crossfit en France et partout, partout dans le monde. Euh, bien qu'en France, il faut aussi rajouter le BPJF, sa GFF. Euh, mais euh, du coup, euh, il y a tout un chapitre dedans sur la rhabdomyolyse qui explique comment la rhabdomyolyse arrive et comment elle peut être détectée. Preuve étant que, Monsieur Greg Glassman est parfaitement au courant puisqu'il a dit cette phrase ⁇ ça peut vous tuer ⁇ J'ai toujours été parfaitement honnête sur ce sujet-là. Donc c'est que lui-même, il sait que le sport, le crossfit favorise la radonulisme. Donc faites attention à ça parce que personne ne va vous sauver de ça. Euh, et vos coachs, comme vos coachs l'ont appris au level 1, Référez-vous à eux si vous avez un problème ou si vous sentez que ça va pas ou si vos urines se colorent. Normalement, ils savent tout de suite ce que c'est. Moi, je le savais. <rire> Moi, je le savais directement quand je suis allée aux toilettes que j'avais une rhabdomylice. Alors que euh, c'est genre 0,06% des gens qui chopent une rhabdomylice, c'est très rare. En fait, les rhabdomylices, ça apparaît souvent euh, chez les animaux et euh, quand ils meurent, ils meurent euh, tout. Euh Genre, comme ça genre parce que la rhédoménie ça crée ça, ça ça resserre les ça je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti après vous allez comprendre mais ça On fait contracter les muscles et genre après tu restes comme ça, Qu'est-ce que ça peut entraîner Ça peut quand même entraîner beaucoup de choses, on l'a vu tout à l'heure, hein. mais une insuffisance rénale et, et la perte de vos reins ou la mort. Donc c'est quand, quand même assez dangereux et c'est un sujet que genre, j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes en parlent. Donc c'est pour ça que je profite de cette chaîne YouTube pour vous sensibiliser sur ça et faire attention. Donc la règle à suivre c'est si vous avez mal, si vous avez des gonflements, si vous avez très très mal, une, une, une, comme une décourbature, mais vraiment, vraiment plus intense. Et si vos urines sont colorées, allez directement aux urgences. Vous posez même pas la question. Vous allez aux urgences, ils vont prendre en charge et ils vont bien faire le truc. Et ça va très bien se passer. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience. J'ai pris avec moi mes, mes, mes prises de sang. Et je vais vous raconter un petit peu mon expérience très rapidement. Il faut savoir que j'étais quand même, l'année dernière, une, une, une à-tête... De, assez entraîné, <rire> assez entraîné. Ouais, ouais, ouais, je vais pas mentir, je m'entraînais pas de ouf, mais bon voilà, je me suis qualifiée au French. Et en fait, la première épreuve c'était du GHD Sit Up et il y en avait 150 et j'en avais jamais fait. J'en avais fait quelques uns juste avant la compétition, mais je me tais dit, oh, Bon, ça va passer. Et ce qui est très drôle, c'est que avant de, avant d'aller à la compète avec mes collègues, on était à l'accueil de la salle et on rigolait sur ça, genre oh, là là, il va y avoir un paquet d'arabes de musulmans, tu vas voir. Euh, Preuve qu'on est tous sensibilisés sur ça. Et euh, en fait, on pense toujours que ça va jamais nous arriver et que ça arrivera qu'aux autres bah, ça c'est du pipeau <rire> ça c'est la foutaise donc oui, du coup euh, j'ai eu une rhabdomyolis comment je l'ai su je l'ai su deux jours après donc il faut savoir que déjà j'ai fait la première euh, journée de, traî... de de compétition la deuxième journée de compétition et la troisième journée de compétition <rire> La deuxième journée de compétition, c'était déjà très difficile de me lever et je pouvais plus tendre les jambes. À ce stade-là de l'aventure, je savais que ça allait être très compliqué. J'ai quand même continué parce que moi, il y a quelque chose que je ne supporte pas dans ma vie, c'est l'abandon, pas l'échec, l'abandon. Donc ça, c'est mort. Euh, et euh, du coup, euh, j'ai continué. Le troisième jour, je me suis levée, j'ai vomi, j'ai vomi et je pouvais plus du tout me lever. Genre là, c'est vraiment, je pouvais plus du tout, du tout me lever. Je marchais comme une mamie. Vous voyez une mamie de 80 ans là qui marche comme ça, ben bah, voilà. J'étais comme ça. Euh... J'ai fait la compétition alors qu'on me dit de pas la faire alors, le dernier jour, mais comme je vous ai dit, l'abandon pour moi c'est mort. Et puis je pense que tout le monde dans mon cas aurait fait la même chose. Donc je me suis bien échauffée, je suis passée sous les mains de l'équipe de Cos qui m'ont un peu chauffé les muscles et tout. Et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et dernier, euh, dernière épreuve, je la fais et à la fin je m'écroule complètement. Je m'écroule, je suis née aux urgences de, du, du stade du, du stadium là juste en dessous. Donc euh... ils mettent des poches de glace. Franchement, je, je pleure, mais comme une madeleine, j'ai jamais été comme ça. Jamais. Euh, il fallait mettre des coussins sous les jambes pour pas que mes jambes soient tendues. Je pouvais pas tendre mes jambes, en fait. Non seulement je pouvais pas les tendre, mais en plus de ça, je, je pouvais pas la laisser se reposer. Et se tendre, c'est comme si on m'arrachait le muscle en deux, en fait. C'était vraiment... Du coup, on était obligé de me mettre de, de me rehausser la jambe pour qu'elle reste comme ça. Donc, en gros, j'étais allongée comme ça. Et je pouvais pas, je pouvais pas faire autrement. Euh... Moi je suis très têtue, donc euh, évidemment comme j'étais au French, je voulais absolument voir la finale, ce qui est normal, je participais pas à la finale parce que moi j'ai fini 13ème, mais du coup je voulais quand même absolument voir euh, la finale parce que vas-y c'était cool, quoi. j'étais là pour ça, et donc euh, on m'a aidé à me poser dans les gradins, pareil avec des poches de glace partout, vous m'auriez vu, je sais, franchement je faisais pitié de ouf. Euh, et euh, j'ai fini par rentrer chez moi En rentrant chez moi j'étais vraiment au fond du fond du trou Et comme moi je suis bah, seule euh, J'ai pas, pas forcément quelqu'un qui s'occupait de moi à ce moment là Mais euh, j'étais vraiment au fond du trou <rire> Et je suis allée pisser Voilà je suis allée pisser Et mes oreilles elles étaient vraiment vraiment très très foncées Et comme je vous dis comme j'avais déjà des notions de ça je, moi, je, je savais que c'était ça genre inconsciemment donc j'ai été emmenée à... on est venu me chercher on m'a emmenée aux urgences je suis passée devant tout le monde euh, on est direct sur un lit sous perfusion ils m'ont même pas posé de questions euh, je suis montée au... dans la nuit euh, en, ch en chambre parce qu'en fait j'étais quand même aux urgences toute la nuit après je suis montée dans la chambre bon les urgences c'était l'enfer, c'était l'enfer sur terre les gens criaient partout impossible de dormir après ils m'ont shooté un peu tu vois j'étais complètement euh... j'étais stone je sentais plus rien donc j'ai réussi à m'endormir parce que sinon je pense que la douleur elle m'aurait empêché vraiment de dormir pendant des jours et des jours j'étais mais j'ai jamais ressenti une douleur pareille je je pleurais mais c'était incontrôlable, c'était pas de peine, je pleurais de douleur, c'était surtout dans mes jambes, surtout dans les fléchisseurs de hanches, parce qu'en fait les abdos ça allait, mais mes fléchisseurs de hanches c'était mais... un enfer, j'étais, mais Pfff. je suis montée en haut, et, euh... et euh... donc le médecin est rentré dans la chambre, la première chose qu'il m'a demandé, la première chose c'est est-ce que vous êtes dopé, parce qu'en fait comme je sortais de compétition, forcément euh, comme ils disent que la, la de milice, ça peut arriver avec euh, des médicaments, du dopage, bon ils le disent pas vraiment mais on le sent, du dopage euh, et un effort violent. La première chose qu'ils m'a demandé c'est on va genre on va gagner du temps <rire> si vous êtes dopé, dites-moi si vous êtes dopé et dites moi ce que vous avez pris. Évidemment vous savez très bien que je suis absolument pas dopé. j'ai absolument pas besoin de répondre à cette question parce que je pense que vous le savez déjà que je suis pas dopé et euh, Résultats ici, donc euh, voilà. Mais euh, je pense que le sujet du dopage c'est vraiment. Je fais juste une petite parenthèse. Le sujet du dopage, c'est vraiment un sujet qui revient fréquemment dans mes commentaires YouTube, par exemple. Comme quoi, je, je suis dopée, euh, donc voilà. Euh, moi, je pense que j'ai juste plus de biceps et de dorsaux que la plupart des bonhommes. Que je m'entraîne 3, 4, voire 5 fois plus dur que, Que je finis. Chacun de mes entraînements à l'agonie. Ça fait 20 ans que je fais du sport à très haute fréquence et que du coup ça dérange. Et je l'entends et je veux bien l'entendre et je veux bien le comprendre. Et je continue ma life euh, comme je la fais actuellement, à savoir kiffer mon sport, m'entraîner dur, me développer, être sain ou saine dans ma vie et dans mon quotidien et euh, ne jamais toucher à des produits de pain. Donc ça fait partie de toutes mes règles que je continuerai parce que je n'ai pas vocation à faire de la compétition à haut niveau. Euh, et même si j'avais vocation à faire de la compétition à haut niveau, je ne toucherai pas à ça. Donc la question, elle est vite répondue. Tout à l'heure, je vous disais qu'en termes de créatine kinase, euh, une personne normale était à 100 unités par litre de sang. J'étais à 76 941 unités par litre de sang. Donc, euh, le médecin, il était un peu, euh, genre, bon, évidemment, je lui ai dit, non, je ne suis pas topée, Ils m'ont fait des prises de sang, et ils ont récolté mon sang, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et donc, euh, oui, il a été déterminé que c'était un effort intense, un, un effort trop intense. Donc, euh, donc, voilà, qui était dû à, à l'intensité de la compétition et à mon inexpérience en termes de, de GHD sit-up. <rire> Mais bon, après, ce qui me rassure, c'est qu'il y a pas mal d'athlètes qui l'ont eu. Enfin, ça me rassure pas, mais ça me rassure dans le sens où je me dis que il y a beaucoup d'athlètes qui sont meilleurs que moi qui l'ont eu et qui m'ont contacté. Et du coup, je me suis rassurée comme ça, parce que c'est vrai que pendant quelques jours, j'étais suis... au fond du trou. Et pour moi, j'avais l'impression d'être une grosse merde, vraiment, sincèrement. Je me regardais même plus dans la glace et je me disais, mais t'es une merde. T'es même pas capable de faire une compétition, c'est incroyable. Et en fait, le fait de voir que d'autres athlètes mille fois meilleurs que moi euh, les eu aussi peut-être pas à un plus haut degré que moi mais en tout cas ont eu des gonflements au niveau du ventre et tout, ça m'a vraiment fait du bien donc, euh, donc euh, voilà voilà mon expérience, je la souhaite vous... à personne, personne, personne je vous la souhaite pas et pour pas que vous la... pour euh, pas que vous que vous viviez cette expérience qui est désastreuse euh, vous avez plusieurs solutions la première c'est de ne pas faire un workout à outrance euh, Faites-le en fonction de votre niveau et scalez-le le plus possible. Si ça avait été moi, par exemple, si j'avais pu scalez cette compétition, ce qui évidemment n'est pas la vérité, mais j'aurais pas fait autant de GHD ou j'aurais fait des pauses. J'aurais fait 10 par 10, par exemple, parce que là, c'était des. 50, 40, 30, tu vois, c'était trop pour moi Moi c'était beaucoup trop C'était plus que je, ce que j'étais capable de faire Mais euh, voilà ce que j'aurais pu faire Donc c'est pareil pour vous quand vous êtes en classe, n'hésitez pas si c'est trop dur à le dire euh, N'ayez pas honte euh, L'ego, quand on rentre dans une salle On le pose sur le côté Donc n'ayez pas honte de dire que c'est trop difficile Pour pouvoir l'adapter, hydratez-vous Énormément, moi c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui a sauvé mes reins Si j'avais pas bu autant, moi je sais que l'hydratation c'est important dans le sport. Si j'avais pas bu autant pendant ces trois jours et, pendant, et au moment où je suis rentrée chez moi, j'aurais perdu l'usage de mes reins ou en tout cas un pourcentage d'usage de mes reins. Et ça, ça aurait été désastreux pour moi. Euh, ça, aurait, ça aurait mis fin à ma petite carrière de sportive, donc ça aurait été désastreux. Euh, Hydratez-vous énormément pour permettre aux reins de toujours euh, fluidifier euh, si jamais il y a des toxines. Je disais tout à l'heure, prenez des pauses entre vos efforts. Et surtout, si vous avez mal comme ça, la première chose que vous devez faire, c'est vérifier vos urines. Euh, si vous avez mal euh, à un endroit et que c'est trop pour être euh, un mot de courbature, vérifiez vos urines tout de suite. Si vos urines, elles ont changé de couleur, ne serait-ce qu'un petit peu, allez euh, consulter à l'hôpital directement. Ne perdez pas de temps parce que le, la, le taux de cratine, euh, il, il monte très, très vite et il est très dangereux. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, je vous souhaite de ne jamais avoir un du donc prenez soin de vous, c'est important si vous avez besoin et si vous avez d'autres questions posez les moi, il euh, n'y a aucun problème j'y répondrai avec grand plaisir et si vous l'avez eu, euh, moi je l'ai eu et aujourd'hui euh, je repars quand même dans le circuit des compétitions du moins je vais essayer euh, pour autant, euh, bah, maintenant j'ai inclus le GHD dans ma programmation euh, je m'entraîne mieux euh, et je m'écoute un peu plus et on verra on verra, hein, je ne retournerai pas aussi loin que ce que j'ai fait euh, en termes d'efforts physique, Mais euh, je, je sais que les compétitions c'est très difficile Donc attention avant de vous engager dans une compétition Attention à ça, d'accord Faites bien attention, entraînez-vous bien avant d'aller dans une compétition Ça peut avoir des conséquences désastreuses Donc faites attention On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye